Tiens, j'ai une idée. C'est un peu comme ce gars des champion au, au, au championnat olympique qui veut faire un 110 mètres Les projecteurs sont braqués sur lui. Il y a des milliers de personnes dans la salle. Et il voit une personne qui lui fait... Qui lui tire la langue. Oh, toi là-bas, là, pourquoi tu m'as tiré la langue, toi Non, mais attends. Hé, hey, c'est quoi le nom de cette personne-là euh, euh, Police, s'il vous plaît. Au lieu de penser à vos défis, aux obstacles, de garder votre énergie pour les obstacles qui arrivent sur le 110 mètres eh bien, non. Vous obstinez sur cette personne que vous changerez jamais. Qui n'est pas bien dans sa vie. Mais c'est ça que vous faites. Vous comprenez Ça fait aucun sens. Alors peut-être maintenant avec l'analogie que je viens de vous donner ça vous parle un peu plus. Mais quand je vous dis mais numéro 1, faites la paix avec l'incontournable. C'est ça que ça veut dire Arrêtez Stop Basta Et t'as tiré la langue. D'accord. Oh là là Très bien. On continue. Parce que c'est ce que vous faites. Au travail. Une personne qui vous fait une remarque ou dans la rue, il y a une personne sur presque 8 milliards, hein, il y a presque, on est bientôt 8 milliards, d'êtres humains sur la planète une personne qui vous a fait une réflexion et elle est capable de vous pourrir la journée ou de vous pourrir votre réunion, une personne ça suffit vraiment ça fait du sens pour vous maintenant ce que je suis en train de vous dire what à ce moment là tu te dis what quand tu commences à dévier what <rire> je reviens dans le droit chemin le what c'est une baffe que vous vous donnez à vous même ça suffit maintenant, pense à ta course, conditionnement, conditionnement au succès. Ça demande pas d'avoir un doctorat ce que je suis en train de te dire là. Arrête de vouloir t'obstiner, il faut faire la paix avec l'incontrôlable. Boum